Hello les sisters, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une recette un peu spéciale. Alors, si ça vous intéresse mes vidéos et mes recettes, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces. Merci Alors, maintenant, je vais vous dire la recette. Comme vous voyez sur l'image, on va faire des rognons de mouton. Parce que, comme vous savez, on a eu le, la fête du mouton et mon mari aime les rognons. Moi, je n'en ne, je mange pas, mais lui, il aime. Donc, on va lui faire des rognons. C'est parti pour la recette. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de deux grandes cuillères à soupe d'huile d'olive, de la coriandre fraîche moulue. Donc, on a à peu près trois grandes cuillères à soupe. Euh, après, on a besoin de deux oignons blancs. On a besoin de 3 euh, gousses d'ail euh, coupées comme ça, euh, grossièrement. On a besoin d'une cuillère à café de sel, une demi-cuillère de poivre, une grosse cuillère à café de paprika, une grosse cuillère à café de curcuma, une grosse cuillère à café de gingembre moulu, une grosse cuillère à café aussi de coriandre moulu et une demi-cuillère de cumin moulu. Est parti pour la recette alors à cette étape là on va venir donc enlever les deux peaux parce qu'il y a deux couches de peau euh, sur nos rognons donc pour les enlever donc on va prendre le couteau on va faire une première incision comme ceci et on va enlever donc la première peau puis on fera une deuxième incision pour enlever la deuxième peau Et surtout faites attention de ne pas vous couper parce qu'il faut redonner un petit coup là pour enlever là où ça tient. Donc voilà, comme sur l'image, comme vous voyez, je viens avec le couteau et je fais doucement et j'enlève donc la première peau. Après on va enlever la deuxième. Comme vous voyez sur l'image, donc je viens avec le couteau, pareil, et je redonne un petit coup pour pouvoir débloquer donc ce qu'il y a à l'intérieur et enlever cette peau. Et voilà, là on, on retire donc ce qu'il y a à l'intérieur et c'est ce qu'il y a à l'intérieur du rognon qu'on va utiliser. Ceci, voilà. Alors après les amis, donc euh, voici le résultat une fois qu'on a enlevé toute la peau. On va venir donc les découper. D'abord en deux, puis après hop, on coupe comme ça, on va venir faire des découpes à peu près de cette taille là, comme des brochettes quoi. Comme ça hop, et ici pareil, on coupe. Hop, je vous montre les découpé découpés. Donc, pareil, la deuxième, on la coupe aussi comme ceci. ici aussi Voilà. Voilà. Donc j'ai mis tout ça dans une assiette. Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais venir ajouter à mes oignons le persil. Non, le persil, la coriandre. C'est la coriandre, c'est pas du persil. Haché. Aussi on va mettre l'ail haché, comme ceci. Et on va venir rajouter, donc l'oignon on le garde pour après, on va venir rajouter toutes les épices que je vous ai montrées au début. Comme ceci. Voilà. On va venir mélanger tout ça. On les mélange comme ceci. Voilà, une fois qu'on a mélangé, donc on va venir prendre une poêle. Voilà. On va prendre une poêle et je vous montre la suite. Donc voilà, euh, les amis, on met notre poêle sur feu doux pour commencer. J'allume, je mets sur 6. Je vais venir mettre hop, les oignons dans la poêle, comme ça. Et on va rajouter nos deux. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive comme ceci voilà donc on va laisser commencer euh, à cuire les oignons on va les laisser commencer à cuire un petit peu puis on va venir rajouter donc nos oignons avec le mélange d'épices et de coriandre alors après qu'on ait fait donc revenir les oignons pendant 5 minutes on va venir donc rajouter, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre mélange des roignons, morceaux de rognons avec les épices et la coriandre et l'ail. Donc on les verse avec les oignons ça, et on va venir mélanger avec les oignons comme ça. Voilà. comme ceci et on va les laisser cuire tranquillement à feu doux pendant je pense un quart d'heure 20 minutes ça devrait suffire à la fin de toute façon je vous marquerai en description le temps de cuisson mais je pense que 20 minutes ça devrait suffire on va couvrir et laisser cuire tranquillement et je vous montre après la cuisson. Alors voilà, on va venir donc couvrir et mélanger de temps en temps. Voilà. Et voilà le résultat. Vous avez un super plat de rognon blanc de mouton. Euh, le top du top, c'est un délice. Enfin, <rire> je vous dis que c'est un délice parce que je suis sûre que c'est super bon. bon moi, j'en mange pas, mais je vous dirai une fois que mon mari aura goûté. Et voilà les amis, les sisters, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire, à la reproduire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous plaît. À la prochaine, bisous